présente un peu plus, euh, pas, pas trop longtemps, je, je vous rassure. Donc, Delphine Sabatier, donc je suis spécialisée effectivement dans les technologies, euh, journaliste qui fait de moi une femme dans un milieu très masculin. Et je dois dire que j'ai toujours été comme un poisson dans l'eau, ça n'a jamais été un sujet pour moi euh, d'être une femme dans, dans ce secteur-là. C'est bien ce qui me semblait, on a jusqu'à 9h40 ensemble. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais bizarrement, en fait, l'année dernière, je me suis lancée à mon compte. J'ai décidé de devenir entrepreneur, de gérer des gros budgets, de gérer des projets, d'intervenir comme ça, par exemple, devant vous. Et ce sont des choses que je n'avais pas forcément explorées avant dans ma vie classique en entreprise. Et ça m'a permis de réaliser que finalement, j'avais ce sentiment d'avoir toujours d'être dans une période d'essai permanente. voilà, C'est un peu le sentiment que j'avais quand j'étais en entreprise. Je ne doutais pas, j'étais très bien, j'ai une carrière ascendante, mais j'avais ce sentiment d'être à l'essai, de devoir faire mes preuves en permanence. Et quand je me suis retrouvée à mon compte, eh ben, j'ai réalisé ça, que c'était derrière moi et qu'aujourd'hui j'étais adulte, que je pouvais me réaliser pleinement et affronter des choses beaucoup plus costauds parce que on pas, euh, je n'avais plus quelqu'un qui me demandait si j'avais les épaules pour le faire. Et, et cette phrase, je ne l'invente pas, je l'ai entendue, et elle m'a beaucoup marquée, parce qu'à ce moment-là, quand je l'ai entendue, je me suis dit, mais ça veut dire quoi, ça Avoir les épaules C'est-à-dire qu'il faut être un homme Bon. Alors, je, je, je m'arrêterai là pour euh, ma petite histoire. On est venu écouter surtout Catherine Barba et Anne Mrowers, parce qu'elles sont des femmes qui ont un parcours exceptionnel, euh, un parcours euh, de réussite, et je ne crois pas, même si c'est le sujet qu'on doit traiter aujourd'hui, les femmes et le plafond de verre, je ne crois pas qu'elles aient du coup ressenti ce plafond de verre, ou en tout cas que ça les ait gênés quand on regarde leur carrière. Et pourtant, elles sont là, aujourd'hui, pour parler des femmes. Euh, c'est parce que c'est quand même un sujet, c'est un sujet qui les touche, alors on va voir de quelle façon. Euh, et surtout, on va traiter ce sujet de manière un peu plus originale que ce qu'on fait d'ordinaire, euh, avec des grandes phrases. On va le traiter vraiment à travers leurs histoires personnelles. Donc c'est très précieux ce qu'on va avoir aujourd'hui, c'est de, de l'authentique du vécu. Catherine, Catherine Barba, entrepreneur, investisseur, administrateur, décorée de la Légion d'honneur. Tout en heure en fait. Tout en heure, mais on en reparlera de ce sujet-là. C'est un sujet important aussi, les mots. Euh, Catherine Barba, vous êtes aujourd'hui euh, fondatrice, CEO de PEPS Lab à New York, qui est un centre d'innovation sur le commerce, experte en e-commerce, en transformation numérique, également euh, fondatrice d'un forum. Pierre, on a parlé tout à l'heure. Win à New York dont vous nous parlerez également et puis avec nous Anne Brewers. Anne Brewer c'est un parcours différent mais tout aussi brillant euh, dirigeante de l'agence Full Six avant de prendre la direction générale adjointe de la régie d'Amori Media en charge du quotidien Le Parisien et aujourd'hui directrice générale marketing digital innovation euh, au Club Med Bon, voilà, on a des très, très beaux profils avec nous. Alors, je vais commencer, Anne, par vous poser une question. Je disais, a priori, le plafond de verre euh, vous a pas vraiment gêné dans votre carrière. Et pourtant, vous m'avez confié que jusqu'à 40 ans, eh bien, vous avez cette petite inquiétude, ce questionnement très féminin. Expliquez-nous. est-ce qu'on entend oui. euh, Donc, vous m'avez dit hier, quand on se parlait, on va faire du personnel. Donc, je vais... Euh, euh, Partager quelque chose que j'ai rarement partagé, moi j'ai eu jusqu'à 40 ans, un syndrome, alors on appelle ça le syndrome de l'imposteur, alors c'est un syndrome qui est plutôt féminin mais, mais pas que féminin, donc j'espère que ce sera utile à quelques personnes dans la salle, moi jusqu'à, alors bon, qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur, c'est une sorte de doute, alors le doute peut être constructif mais c'est un, un doute permanent, le fait quand on fait des très belles réalisations de se dire que c'est le fruit de la chance, du succès des équipes, du président, d'autres gens, et puis, euh, le fait de se demander, et moi, dans mon parcours, je me disais toujours, est-ce que j'ai toutes les compétences requises et, euh, et même quand j'ai d'abord dirigé 200 personnes chez full Six puis 500, j'avais toujours ce petit doute de me dire, est-ce que j'ai toujours les compétences requises Alors, je vivais bien avec, et depuis mes 40 ans, je vis, mais beaucoup, beaucoup mieux, euh, parce qu'il s'est envolé. Alors, comment s'est-il envolé euh, Pas avec un psy, ni avec un coach, il s'est envolé euh, euh, lors d'entretien euh, avec Digital Job quand j'ai postulé pour mon job au Club Med. Pourquoi Parce que ce, ce poste qui a été créé, donc le, le Club Med, quand le poste a été créé, avait décidé de regrouper le marketing, enfin les équipes marketing, les équipes digitales et toutes les équipes DSI euh, sous une même équipe. Alors autant vous dire que c'était un, un sacré casse-tête pour le, le cabinet de chasseurs qui recrutait puisque ça n'existait pas ailleurs et donc ces talents n'existaient pas. Et alors la petite histoire du recrutement que je vais vous raconter, moi je, je me retrouve au cabinet digital job à feuilleter le job description, à me dire oh, « c'est un job canon, c'est le job de mes rêves » et puis en même temps je me disais « j'y arriverai jamais, je sais pas tout faire ». Ça tombait bien, j'étais enceinte de cinq semaines, très bonne alibi, donc j'ai dit écoutez, je me désiste, je suis enceinte, et là, ce qui est énorme qu'un ballon, enceinte de huit mois, je suis rappelée par Digital Job qui me dit écoutez, ils n'ont pas trouvé, ça fait six mois qu'on est sur l'affaire, et en fait, c'est tellement un mouton à cinq pattes qu'il faut chercher, et, euh, et, et, et Salia me dit écoute, je voudrais te proposer, je pense que tu as bon profil, et puis j'étais bankable en termes de délai d'arrivée, hein, puisque vous faites le calcul avec un congé math un peu raccourci, ça faisait trois mois, donc comme... Comme un candidat normal. Et en fait, ce qui m'a débloqué, c'est qu'elle m'a. Euh, en tout cas, chacun a sa voiture. Moi, elle m'a cité les noms des deux à trois candidats qui avaient été shortlistés et sur lesquels, pour différentes raisons, ça ne s'était pas fait. Et en fait, je me suis vraiment débloquée ce jour-là. Je me suis dit, mais en fait, je. Je suis aussi bien qu'eux. Ça paraît fou parce que j'avais euh, enfin, dirigé 500 personnes, j'avais dirigé une agence dans les années 2001 avec euh, la crise. Enfin, on a tous connu en 2008, 2009, quand on perd un tiers du business et qu'il faut survivre, enfin, des moments durs, des moments de croissance où euh, on n'arrive pas à embaucher assez. Enfin, j'avais vécu toutes ces phases, mais j'avais toujours ce doute. Et là, je me suis débloquée en me disant en fait, la question, c'est pas est-ce que je sais tout faire pour ce job-là, mais est-ce que je peux y apporter la meilleure valeur et, et en me disant, voilà, il y a un, un cabinet de chasseurs référent qui a, qui a chassé tout le marché français et européen. Et je suis arrivée, euh, voilà, libérée, euh, libérée de ces, ces chaînes de doutes en me disant « mais je vais, je vais donner tout ce que j'ai à, à donner pour cette belle aventure ». Et euh, je suis, alors je ne suis pas passée d'humilité à arrogance, mais avec, euh, avec toute mon humilité intrinsèque, je me suis dit « mais je suis la meilleure personne pour, euh, pour emmener cette aventure, pour emmener les équipes, pour, euh, pour accompagner, emmener le Club Med ». Et donc, depuis mes 40 ans, j'ai été libérée de ce syndrome de l'imposteur et je trouvais, quand on s'est parlé hier, je me suis dit « est-ce que j'ose en parler ?» parce qu'on garde ça plutôt pour soi et ça se fait… Euh, sa sphère personnelle, euh, mais je trouvais ça utile parce que euh, c'est loin d'être uniquement féminin et on en, on en, on en reparlera, mais c'est vrai que c'est un peu plus présent sur les femmes et moi je, je m'attache à essayer de le détecter, alors parfois on n'y on y pense pas, mais dans mes équipes pour leur donner voilà, confiance en elles et pour les amener à se, à se surpasser et à oser. Et alors votre approche de la féminisation des directions générales, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet C'est un sujet alors est-ce que c'est un sujet ou pas Alors moi euh, je pense que c'est un point commun sur les trois, j'ai jamais euh, souffert du plafond de verre, alors j'ai dû choisir les bons, euh, les bons boss, euh, les, les, les bonnes entreprises, donc que ce soit chez full six euh, au Parisien ou maintenant au Club Med, j'ai jamais été dans des structures où il y avait une différenciation, alors ni en salaire ni en, ni en capacité de carrière. Euh, après euh, je vous dirais, un des, un des principaux ennemis c'est déjà le, le, le doute qu'on peut avoir, donc c'est d'oser. Euh, et il est vrai néanmoins qu qu'en qu tant que femme, alors sans faire des, Ce sujet est toujours hyper casse-gueule parce qu'on tombe dans des généralités. Euh, donc prenons le, le, le, le contre-exemple. En tant que femme, on a souvent un, un double agenda à gérer. Alors il y a bien sûr des exceptions et je suis sûre que dans la pièce, il y a des hommes qui, en rentrant à la maison, ne disent pas « chérie, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» mais en fait font directement. Et alors, quand vous rentrerez ce soir pour l'ensemble des hommes, si vous voyez, il y a une petite nuance parce que le « chérie, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» ça suppose que c'est la femme qui est en charge d'avoir voilà, penser à tout, planifier, etc. Et, euh, et quand euh, l'homme, le mari, le conjoint, le compagnon euh, prend directement la main et qu'il est au même niveau en charge, ça, ça change complètement la, la relation et ça veut dire qu'une femme peut s'épanouir dans son travail parce qu'elle n'a voilà, elle pas à faire le plan B euh, pour l'ensemble des, des, des éléments domestiques. Et je pense qu'il y, y a des grands progrès. Moi, j'ai changé récemment, alors que ce soit avec euh, Google, avec des entreprises plus classiques comme Procter Gamble, qui, alors il faut pouvoir se le permettre financièrement, mais qui ont mis en place des congés paternité aussi longs que les congés maternité basée sur la croyance, et je pense que c'est une croyance assez juste, que ça, ça se joue au démarrage et que si on donne l'occasion au papa, parce qu'il bah, faut qu'il l'ait, d'être euh, voilà, partie prenante sur l'ensemble, on, on se met sur les bons rails pour que euh, voilà, le, le papa soit au, au même niveau euh, dans la gestion des, des, des charges domestiques. Et moi, de ce que j'ai vu, le, le, le plafond de verre sur la carrière des femmes vient plus de la sphère personnelle, mais il faut que l'entreprise aide, que, que de blocages dans les entreprises ou de blocages de managers qui ne donneraient pas leur, leur confiance à une femme. Merci Anne, ça fait des premières pistes déjà à explorer. Catherine Barba, je disais entrepreneur, administrateur, investisseur. Ça rime, c'est formidable. J'aurais peut-être dû dire entrepreneuse, je ne ouais, sais pas. pas. quest -ce, Qu ce que vous préférez euh, Avant de vous répondre, je voulais dire un petit mot à l'Assemblée, si tu m'autorises. En fait, non, je voulais juste vous partager la joie que j'ai être avec vous. Je suis partie il y a 4 ans aux états unis oh, Vous me manquez, quoi. La, la France commence à me manquer. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avez vécu à l'étranger. Il y en a qui ont vécu à l'étranger Ça ne vous a pas fait ça non Parfois, tu as besoin d'un shoot de France, là, comme ça. Ah, ben là, ça m'arrive. Merci de me partager ça. Merci à Pierre de nous rassembler avec Anne. Hein, parce que Ça fait, fait un bail qu'on se connaît. Ça fait 20 ans qu'on est amis. Et je me disais, euh, avec Pierre, ça, ça... vous savez ce que c'est la définition d'un ami un ami, c'est quelqu'un qui te connaît bien, mais qui t'aime quand même. Non, Pierre, on t'aime quand même. Mais non, c'est une blague. C'est pour faire une blague à la reboule. Mais euh, merci, merci. <rire> Il a un stock de blagues. Non, mais voilà, merci. Et puis surtout, merci de, de, qu'on aborde ce sujet des femmes. C'est pas une tarte à la crème. Je trouve que c'est la façon. C'est un sujet qui nous concerne tous, en fait. Et c'est peut-être un peu ça qu'on a envie de partager ce matin. Alors, entrepreneur ou entrepreneuse, en fait, on s'en fout, je crois. Euh, c'est pas la question. Je crois que c'est plutôt la réalité que ça désigne. Moi, comme beaucoup parmi vous ici, j'ai l'esprit d'entreprendre. Il n'y a pas forcément besoin de mettre son argent sur la table et de créer une entreprise pour l'exprimer. Euh, vous l'avez toutes les deux, on, on l'a tous ici. Euh, moi, je me réalise dans l'action. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de meilleur que d'avoir une idée nouvelle euh, qui me paraît utile et puis de pouvoir l'exécuter rapidement sans avoir à demander la permission. Euh, moi, j'ai le goût de ce qui est nouveau. J'ai un appétit incroyable pour ce que je ne connais pas. Euh, et cette curiosité-là, elle fait du bien. C'est celle qui m'a amenée aux États-Unis. Et je crois que si j'essaye je, d'analyser d'où ça me vient, tu vois, je, ça vient sûrement, de, tu as parlé de trucs personnels, moi, de, de mes parents, je pense. Ils m'ont euh, transmis cet amour inconditionnel qui fait que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de me tromper, je n'ai pas peur du regard des gens, je n'ai pas peur du jugement qui fait mal. J'aime pas ça, hein, mais euh, ce n'est pas grave, parce que je sais que je suis profondément aimée. Et du coup, ça m'aide, ça m'aide vraiment à avancer, ça m'a tricoté cette espèce de confiance en moi qui fait de moi quelqu'un qui a l'esprit d'entreprendre. Euh, donc, euh, je ne sais pas si ça se dit au masculin ou au féminin, mais étant donné que moi, enfin, moi je l'ai, il n'y a pas de sexe pour... Euh, le talent, on n'a pas de sexe, euh, l'esprit d'entreprendre non plus. donc moi de toute ça. façon, on un E comme ça. Oui, on entrepreneur, on s'en fiche. Et en fait, je me dis, moi, c'est ça que j'ai envie de partager. Tu vois, je, je prends souvent la parole euh, pour partager cet esprit d'entreprendre. Et comme je suis une femme, il se trouve que je suis devenue une sorte de passionnariat de, euh, des femmes. Mais c'est plutôt euh, le goût de l'audace que je, que je partage, le, le goût de l'innovation. Alors sinon, pour en revenir sur le, sujet, sur le sujet des femmes, moi, je le regarde à, à travers le prisme d'investisseur qui est le mien. A, vous, parmi vous, il y en a qui investissent dans les startups. Il y en a, je sais, oui. Et qui, mais d'autres. Qui dilapide son capital dans les startups comme moi Ouais, ouais pas beaucoup, hein, les gars. Pas, beaucoup, hein. pas bien, ça. Euh, moi, c'est sur ce sujet-là, <rire> Guy qui se marre, c'est sur ce sujet-là que, que je suis dérangée, c'est qu'il y a profondément une inégalité euh, d'accès au capital pour les femmes. Si tu veux, aujourd'hui, les femmes, ça représente peut-être que 10% des entrepreneurs, ce qui n'est déjà pas beaucoup. Mais quand on regarde les chiffres, vous les connaissez comme moi, hein, de projets de femmes qui sont portés par les fonds d'investissement. Si vous regardez les 10 plus gros VC français, c'est que 2,6% des fonds qui sont allés aux projets féminins par les fonds français. Il n'y a pas de logique à ça. Ça veut dire que tu as près de 97% qui sont sur les projets masculins et mixtes. Et c'est cette inégalité-là sur laquelle moi, j'ai envie d'agir. Euh, donc quand on parle d'un comment plafond, tu l'expliques justement cette, parce que c'est un écart juste gigantesque mm -hmm. comment toi tu l'expliques, quelle est ta perception en fait c'est une analyse que, que beaucoup partagent hein, c'est que pourquoi le deal flow, pourquoi le portefeuille des fonds d'investissement il est si peu masculin, enfin si peu féminin c'est qu'il y a peu de femmes qui investissent et c'est pareil dans la vente si vous êtes un vendeur, vous le savez comme moi si je veux vous vendre quelque chose je vais très vite essayer de vous ressembler parce qu'on n'achète jamais qu'il y a des gens qui nous ressemblent et donc il se trouve que, ben, comme il y a 90% d'investisseurs qui sont des hommes, et ce sont des biais cognitifs inconscients, on le sait, c'est pas volontaire, mais on investit plutôt dans des projets masculins. Il faut se forcer à aller sur des projets qui sont différents de soi. Donc la réalité, c'est qu'il faut féminiser les équipes d'investissement, et puis peut-être qu'il faut muscler la confiance, et on va en parler. Hein, Excuse-moi, pour... est-ce que je peux me permettre une réflexion, puisque on est observateur à la fois dans les grands groupes qui sont adhérents et sur les entrepreneurs ce qu'on constate, c'est que les femmes créent souvent des start-up qui sont dans des marchés féminins et sur des thèmes que je qualifierais de nature féminine, même si je me ferais euh, enflammé par les, les théories de la raison. théorie du genre. Et donc sur la mode, sur euh, euh, la bouffe, sur... Là, on voit, on voit des femmes et presque autant que d'hommes, d'ailleurs. Et ensuite, dans les grandes entreprises, euh, atteindre les postes de top direction et d'une telle violence que peut-être que ça fait appel davantage à des qualités masculines qui consistent finalement à accepter cette violence quand les gens sont en compétition. Alors Anne Riga, elle est l'inverse, puisqu'elle a gagné la compétition pour être nommée directrice générale d'Air France, mais c'est rare. Mm -hmm. Et, et euh, Cochère, Denji, c'est rare, etc. Parce que c'est d'une telle violence d'arriver à ces niveaux mm -hmm. que euh, beaucoup de femmes renoncent en se disant « Pouf, allez, je suis au-dessus de tout ça, j'ai une vie, et puis voilà mm ». -hmm. Alors effectivement c'est vrai qu'on a, on a la chance d'avoir ici sur scène à la fois la vision euh, levée de fonds, entrepreneurs investisseurs et aussi direction générale. On va avancer sur ce sujet là, vous aurez peut-être envie de réagir en même temps. Euh, moi ce qui m'intéressait aussi c'était votre regard sur euh, l'international parce que euh, Catherine tu, tu es partie vivre à New York euh, mm -hmm. depuis 4 ans. Euh, Est-ce que tu constates des différences sur ces questions justement qui viennent d'être évoquées mm -hmm. entre la France et les états unis par exemple je suis partie il y a quatre ans, en fait. Tu sais pourquoi Parce que les gens se disent « Oui, tu fuis la France ». Pas du tout. Hein. Moi, je, à cette époque, j'avais vendu euh, mes deux entreprises dans l'e-commerce. J'avais écrit un livre qui s'appelait « Le magasin n'est pas mort ». Et je faisais un peu le, le tour de France euh, des, des CCI. J'étais la Lady Gaga des CCI. J'allais voir, j'allais à la rencontre de tous les commerçants, des grands groupes, des petits. Les gens me disaient « Mais venez nous le dire, madame, qu'il n'est pas mort, ce magasin ». Et à un moment, j'ai ressenti le besoin d'aller chercher du souffle ailleurs, d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Euh, pour voir s'il y avait, c'est la transformation numérique du retail, qui est ce qui m'occupe beaucoup, hein. euh, elle, il y avait d'autres ressorts que j'allais pouvoir découvrir ailleurs. Donc c'est pour ça que je suis partie à New York, où finalement j'ai gagné en expérience, que j'ai perdu en illusion. Hein, c'est pas beaucoup plus innovant euh, qu'ici, au contraire, mais on en parlera ailleurs. Et alors aux états unis bah, c'est pareil. Il y a les, on, on constate, euh, en tout cas dans mon univers, dans mon secteur, c'est toujours, bah, très, les équipes d'investissement sont très masculines, euh, le, le pourcentage qui, va, qui est alloué aux, aux équipes, L'équipe portée par des femmes, pas mixtes, hein, mais que femmes très faibles, est très faible, c'est 2,2% aux États-Unis. L'ambition s'exprime différemment aussi. Donc c'est la même chose. Il euh, y, a, y a même enfin, y a un collectif qui s'appelle All Raise, qui, qui se bat pour la féminisation. Des équipes et d'investisseurs. En France, on a la même chose, on a Sista qui est hyper actif, vous connaissez sûrement Sista. Donc finalement, je ne vois pas de différence majeure. Là peut-être où il peut y en a une plus grande, c'est sur les instances de gouvernance des grands groupes, puisqu'il n'y a pas la loi copé Zimmerman aux États-Unis, ils sont farouchement contre les quotas. Encore, enfin, les choses évoluent, hein. euh, mais euh, ce qui fait que c'est plus difficile euh, probablement euh, aux États-Unis euh, d'accéder à ces instances de gouvernance qu'en France. Où j'ai l'impression que ça bouge un peu plus. Mais sinon, globalement, je n'ai pas noté de différence. Je ne sais pas vous si vous voyez des différences notoires, mais j'en ai pas vécu plus que ça. Et Anne, vous, vous allez régulièrement, vous rendez trois, quatre fois par an en Chine et vous parlez d'un vrai leadership puissant féminin là-bas. Alors moi, j'ai été surprise. J'ai découvert la Chine dans, dans mes années précédentes. J'allais beaucoup aux États-Unis parce qu'en digital, on avait l'habitude de dire il y a quelques années que c'était là où ça se passait et qu'en allant voir les États-Unis, on prenait un coup d'avance d'un ou deux ans par rapport à l'Europe. Et effectivement, je me suis retrouvée en arrivant au Club Med, par définition, notre actionnaire, enfin, qui était déjà en capital depuis 2010, mais qui est devenu majoritaire en 2015, étant chinois, et puis c'est un de nos plus grands marchés de croissance, c'est la deuxième clientèle, à y aide beaucoup, et encore plus du fait de, de, de la dominante digitale de mon métier, parce que c'est là que ça se passe. Et donc on pourrait parler pendant des heures de, de la Chine du digitale, il y a des choses... Impressionnante à y apprendre et au Club Med, on s'en nourrit énormément. Est-ce alors... que ça est transposable à l'Europe, ce que tu observes en Chine Alors, euh, certains oui, d'autres non. Par exemple, si on prend, je reviens sur les femmes juste après, mais si on prend les éléments sur les paiements, effectivement, alors le, le, les, les paiements sont complètement différents là-bas, avec WeChat Pay et AliPay qui sont dominants. Alors on peut se dire, en, en Europe, ça va pas nous arriver dans les neuf prochains mois. Euh, néanmoins, si on regarde d'autres phénomènes, nous en, en Chine, on a des bascules. Alors on a par exemple, je vais vous en citer deux qu'on s'est pris en un an et demi. Alors en Chine, quand on se la prend, on se la prend en quatre mois. Hein, donc il faut réagir vite parce que. Ça... Ça arrive très vite. La première, c'est qu'on a une baisse phénoménale de nos appels en contact center. Ce qui compte, c'est nos ventes directes. Donc, les gens peuvent appeler, commander sur le site web et puis, euh, et puis en chat. Et alors, on s'est retrouvé avec une chute vertigineuse en neuf mois de nos appels au contact center, l'ensemble étant passé sur du chat. Et, euh, et on a aujourd'hui des, des volumétries de, de chat en signe qui dépassent de loin, que ce soit en contact ou en achat euh, celle téléphonique. Et ça amène complètement à, à repenser le mode. Ce pas forcément les mêmes personnes, les mêmes organisations. Et on voit ce phénomène qui arrive plus doucement sur l'Europe et l'Amérique. Mais en tout cas, ce qu'on fait en Chine nous permet d'y être complètement prêts. Le deuxième, c'était sur l'achat média. C'est-à-dire qu'on s'est c'était, J'étais en Chine il y a à peu près 9 mois. À cette prix-là, en 3 mois, le fait que dans nos, dans nos plans médias, ce qui était le plus rentable, qui était l'achat de mots-clés sur Baidu baissé de façon également vertigineuse avec des volumes de requêtes desktop qualifiées qui étaient divisés par deux, alors ce qu'il y a c'est quand dans le mix média c'est le plus rentable c'est un petit peu compliqué et une dilution complète euh, des, des nouvelles applications, donc bien sûr on a du Tencent avec WeChat et du Alibaba mais une myriade de choses qui arrivent donc et ce sont des phénomènes qu'on constate aussi après en Europe ou côté Amérique même s'ils arrivent, euh, j'allais dire, plus, plus doucement donc en tout cas on on, on y prend des clés pour la suite. Et alors, pour revenir sur le sujet des femmes, euh, alors Club Med à Shanghai, c'est euh, un, un comité de direction assez atypique puisqu'il est majoritairement féminin. Donc là, le, le problème, à la limite, des quotas serait dans le sens inverse. Et puis, c'est le seul pays, je ne sais pas si la DRH du Club Med serait très contente que je le dise, mais on a fait, euh, on, on fait régulièrement des analyses, pesées de postes, salaires, enfin comme toute entreprise, pour euh, vérifier pas juste la partie équité, mais un, un ensemble de choses. Et la Chine est le, le seul marché où les femmes sont plus payées que les hommes, au Club Med. Euh, donc, on a vraiment... Un... Voilà, Donc, il y a probablement un, un travail à faire euh, et la même conférence aurait lieu, euh, aurait lieu dans le sens inverse mais il y a un vrai, euh, un vrai leadership féminin. Alors pourquoi euh, la, la Chine est un, est un marché en croissance phénoménale où tout est possible encore plus dans le monde digital que dans, que dans les autres univers et, euh, et les femmes sont très euh, libérées à la fois dans le fait d'avoir... Euh, aucun complexe d'un point de vue personnel d'avoir tout l'accompagnement. Alors c'est vrai que le, le schéma familial de grands-parents, enfin quatre grands-parents, deux parents pour pour la plupart du temps un enfant fait qu'il y a toute l'aide sur la partie domestique. Donc elle et puis en plus elle elle ne culpabilise pas du tout d'avoir des jobs, d'être en déplacement et de se sentir en même temps euh, maman autant qu'un papa se sentirait papa. Et donc on a un vrai euh, drive féminin. Alors le patron euh, est, est un homme, mais voilà très très entouré de femmes et, euh, et il en apprend beaucoup. Vous avez toutes les deux aussi évoqué l'importance des réseaux féminins, des forums dédiés à l'innovation qui mettent en avant des femmes. C'est parce que peut-être aujourd'hui ce que tu disais Catherine, c'est que les femmes se sentent un peu seules quand elles vont lever des fonds. Elles sont face à des hommes beaucoup et qu'il faut davantage féminiser pour davantage avoir de diversité. Au-delà, c'est ça, de, de, de la problématique de femme pas femme. finalement, on est en train de parler du véritable enjeu de la diversité, de se sentir en minorité. C'est ça, aujourd'hui, Catherine, toi, pas. Moi, j'ai beaucoup évolué aux états unis sur ce sujet des femmes, tu vois, et je me suis dit, surtout après le mouvement MeToo, tout ce qu'il y a eu autour, j'ai pas envie de me focaliser uniquement là-dessus. On n'est pas là pour polariser les relations hommes-femmes parce que ça peut en plus avoir des effets euh, euh, inverses de l'effet escompté. Donc je me dis qu'au fond, le, le sujet qui nous rassemble tous, c'est comment on fait, et c'est ça pour moi la vraie question, c'est comment on fait pour s'entourer de gens qui sont différents de nous comment on fait pour s'entourer de gens qui ne voient pas le monde comme nous, qui ne voient pas les clients comme nous, qui ne voient pas le modèle économique qu'on a aujourd'hui comme nous. Parce que c'est ça qui va nous amener à nous remettre en cause et, et, à, et à nous transformer. Et parce que c'est cette révolution numérique, c'est celle-là, c'est celle qui est à l'œuvre pour nous tous, on la vit tous, hein, au même titre. À, à sortir de notre zone de confort finalement. Oui, et puis se dire qu'au-delà de la zone de confort, il n'y a pas que la zone de risque. Entre deux, il y a la meilleure zone qui soit, c'est la zone d'apprentissage, et c'est celle qui doit être la nôtre. Moi, c'est ça qui me drive tous les matins. Une bonne journée, c'est une journée où j'ai appris quelque chose de nouveau. Tu vois, où, où j'ai partagé quelque chose donc je me dis la diversité en fait c'est un impératif et vous le voyez c'est facile à concevoir mais c'est difficile à mettre en œuvre parce que ça demande un effort de s'entourer de gens différents et puis on n'aime pas s'entendre dire des choses qu'on n'aime pas enfin, avec lesquelles on n'est pas a priori d'accord donc comment, comment je fais et c'est pour ça que les quotas sont peut-être très artificiels, j'en conviens mais c'est un accélérateur euh, de la croissance organique donc pour moi je me suis dit l'enjeu si j'ai envie d'intéresser euh, tout le monde à la cause des femmes c'est de se dire le, le vrai sujet c'est la diversité parce que la diversité c'est le premier moteur de l'innovation c'est la première chose qui va nous faire euh, voir les choses autrement, prendre des décisions autrement et ça c'est le plus difficile quoi. ça je pense que tout le monde ouais. est très sensible à cette question d'innovation effectivement et euh, pour revenir à l'expérience Club Med euh, vous avez découvert des profils très différents finalement, vous faites confiance à des, des gens qui n'ont pas forcément le profil type pour les postes alors effectivement et en étant complètement aligné avec, euh, avec Catherine d'ailleurs quand Pierre m'avait contacté pour me proposer d'intervenir sur le sujet alors au, au Club Med, alors moi mais le Club Med l'équipe de direction, on n'est pas du tout des militants de la féminisation donc je me suis dit là le truc va être un peu un exercice d'équilibriste en revanche et c'est ce qui fait que je suis venue en parler on est très militant de la, de la diversité alors ce que je veux dire par diversité c'est que c'est la diversité de, de parcours euh, la diversité d'origine euh, au sein du, du, du appelle le CDG, le Comité de Direction Générale du Club Med, donc l'équivalent euh, COMEX, vous avez un tiers d'anciens chefs de village. Alors plus que le fait qu'ils soient anciens chefs de village, qui est un truc magique au club, hein, ce sont des, des, des leaders uniques, ça veut dire qu'ils ont commencé Géo derrière. Donc on en a un qui a commencé Géo Mini Club, un Géo Ski Nautique, un Géo Ski Alpin, et aujourd'hui ils sont patrons de Business Unit qui pilote l'Asie, tous nos ressorts en Europe, l'Amérique Latine... Et j'ai découvert, euh, moi j'ai découvert, enfin je, je, je prends mon pied à avoir la chance d'être au sein du, du CDG, du Club Med et de cette, de, de cette équipe de leaders parce que j'ai découvert que ce, ce tiers de personnes qui viennent du terrain, à la limite, si on alors toutes les entreprises n'ont pas des géos, euh, mini club ou, ou skinautiques, mais en fait d'arriver à faire monter au plus haut niveau de l'entreprise des gens qui viennent du terrain qui n'ont peut-être fait aucune école de commerce, en l'occurrence eux n'en ont pas fait, mais qui ont pris des responsabilités, qui ont... Euh, qui ont appris, qui sont, qui sont formés, qui sont forgés leurs convictions euh, par le terrain et en grandissant. Enfin, un chef de village, c'est quelqu'un qui... Euh, alors, Yannick Dedé, qui pilote l'Amérique latine, était le plus jeune chef de village à 24 ans et demi. Donc, à 24 ans et demi, euh, il pilotait un village avec 300 employés. 1200 clients. Enfin, il faut pour le coup, pour reprendre l'expression des épaules, il faut avoir des, des belles épaules. Et aujourd'hui, ça amène dans l'équipe de direction à une dynamique très très riche parce qu'ils voient euh, qu'on parle de la marque, qu'on parle de l'innovation produit, qu'on parle de nos talents, parce qu'aussi important que notre chiffre d'affaires et nos clients, bah, on a les talents et le recrutement de nos géos. Euh, et ça nous rentrait, pour vous citer un des points, ça nous rentrait millenial proof euh, parce qu'on est sur des, des générations qui cherchent du sens. Enfin, nos, nos, nos géos en village euh, sont plus dans un, dans un système un peu militaire comme avant à suivre les. les les, les, le, voilà ce qu'il faut faire parce qu'il faut le faire et qu'on pose pas de questions et on a besoin de sens et, euh, et les, les chefs de village sont vraiment les, les doigts dans la prise euh, de ce pouls des clients et, et de nos équipes et donc euh, voilà si j'avais un mot moi pour ce matin je ne serais pas militante forcément de la féminisation. Mais je sais, très, très militante et on l'est au Club Med de la, de la diversité des parcours et des origines. Oui, mais ça y participe, en fait, si tu veux, quand tu es dans la diversité. Il y a effectivement, il y a les femmes aux Etats-Unis. On regarde beaucoup les gens de couleur. On en parle plus facilement peut-être qu'ici. Je sais pas. On parle de la des, des, des gens qui n'ont pas forcément de diplôme et moi je suis, suis d'accord avec toi et c'est là qu'on se rejoint tous, c'est comment cette richesse là de perspective, d'expérience elle fait qu'on va penser notre métier autrement, moi ce que je voulais te dire, j'en ai pour une seconde parce qu'on oui, qu se qu est par ouais, presque. Oui, oui on va rester, on est bien ici en fait <rire> je voulais juste partager une chose sur, sur mon expérience d'administrateur chez Renault, tu vois j'ai euh, vous imaginez que je m'ennuie pas quoi. Et mais euh, ce qui se passe c'est que je, je pensais avoir été, euh, que mon rôle était de féminiser finalement euh, le conseil mais en réalité non moi ce que j'apporte avant toute chose c'est cette vision de la nouvelle économie c'est cet état d'esprit d'entrepreneur, c'est la vision internationale donc c'est cette différence là et j'ai l'impression que je suis la voix qui dit euh, quand on regarde une opportunité ou une menace essayons de pas la regarder à l'aune de notre corps business d'aujourd'hui mais essayons de le regarder à l'aune de ce qu'on pourra être demain, et ça que personne ne sait encore, et c'est un métier radicalement différent. Donc, c'est être un peu cette petite voix, tu sais, c'est le dixième homme, de, et on en parlera, ce, ce ou la femme. Et, et ouais. voilà le mot de la fin c'est que là ce matin, on a fait un petit pas de côté pour parler d'innovation, de business, en ayant un regard un peu différent sur ces questions. Merci à tous. Merci, merci bonne journée à tous. merci